Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans. Euh, je suis en master en direction artistique dans une école euh, qui s'appelle l'IM. Et aujourd'hui, du coup, je suis aussi alternant euh, dans une agence de design. Je vis à Montrouge depuis une dizaine d'années. J'anime depuis 5 ans les ateliers de Caroline. En janvier 2021, j'ai repris les ateliers de la solidarité. J'anime cet endroit avec d'autres artistes. Nous y proposons des cours pour enfants, pour adultes et des stages. Je suis Élise Tache, je suis monogienne depuis 6 ans. Je travaille à la Banque de France et je suis également artiste peintre. Ça fait deux ans que j'ai commencé la photo en amateur. Je faisais surtout de la photo de rue en fait et de la photo d'architecture. Et puis du coup, récemment, j'ai commencé à faire du portrait. Je suis créateur textile coloriste. Mon parcours est fait de différentes expériences et rencontres artistiques dans différents domaines comme l'impression textile, la papeterie et l'imprimerie. J'ai fait des, des études de lettres et de sciences politiques, mais j'ai toujours euh, peint et, et fait des créations artistiques de mon côté. Euh, ça fait à peu près euh, trois ans que je suis les cours d'art plastique de, de la ville de Montrouge, et dans ce cadre, j'ai été amenée à peindre de plus en plus, à faire davantage de créations. Le thème de l'exposition, c'était le rêve. Et pour cela, du coup, j'ai voulu recréer en fait, une silhouette féminine avec un jeu de lumière en fait, qui du coup dessine en fait, ce visage. Moi, je pense que ce qui a plu au jury, en fait, c'est ce côté très épuré qui est à mi-chemin en fait, entre le dessin et la photo. Nous avons choisi de faire une peinture acrylique. Nous nous sommes inspirés d'un grand ciel d'été étoilé pour rêver les yeux ouverts. Je trouve que ça fait rêver parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à la fin du ciel. Et du coup, bah, on peut se l'imaginer et on peut penser ce qu'on veut. Et on peut le regarder euh, les yeux fermés en hein, toute liberté. L'espace, il est tellement grand qu'on peut s'imaginer tout ce qu'il y a dans lui. C'est un hommage au rêve comme auteur de la création artistique. Euh, il rend hommage à deux grands artistes qui sont Salvador Dali et Le Caravage. C'est deux artistes très différents mais qui ont pour euh, point commun le génie et un, un rapport aussi à la folie. Donc on voit Salvador Dali qui lit un livre sur le Caravage et qui s'imagine dans différentes toiles de l'artiste et on pourrait imaginer que ça stimule son propre processus de création artistique. Je dirais qu'il ne faut pas essayer de faire du beau, mais surtout essayer de faire ce qu'on aime. Et c'est comme ça en fait qu'on fait les plus belles choses. Nous avons la chance d'avoir à notre disposition un lieu magnifique pour pouvoir exposer. Donc euh, allez-y, n'hésitez pas. Donc, Je reprendrai euh, le conseil de mon professeur d'art, Régis Rizot, qui nous dit « lâchez-vous dans l'art, faites ressortir votre personnalité, prenez du plaisir à créer. Euh, » Le salon nous permet d'avoir une, une grande liberté euh, artistique et il faut donc euh, en profiter.